Et nous voici de retour sur notre volet d'administration de notre compte Google Analytics 4. Alors, maintenant, le but, ça va être de définir des conversions. Des conversions, si vous êtes plutôt familier avec la présente version de Google Analytics, on parlait davantage d'objectifs. De de, Dorénavant, on parle de conversion. Et le but, c'est toujours d'aller enregistrer les événements qui comptent pour nous, qui sont réalisés par le visiteur sur notre site web. Alors, on distinguera la conversion macro, hein, ce que l'on souhaite que le visiteur réalise in fine sur notre site web, hein, de l'achat sur site, de remplissage de formulaires et qui nous permettent de générer un lead, de la conversion micro, hein. c'est davantage ces petites actions qui permettent de mener à la conversion macro. Par exemple, l'ajout au panier. L'ensemble nous permettra vraiment de créer un tunnel et du coup d'aller identifier à quel moment eh ben, notre tunnel fuit et à quel moment on a de la perdition. Comme ça, on sera plus précis sur les ajustements apportés sur notre site pour toujours maximiser les conversions sur site. Alors pour commencer, on va créer ensemble un événement de conversion. Alors ce que vous pouvez constater, et c'est un peu la magie de Google Analytics 4, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure, on a déjà des événements qui sont enregistrés par défaut. Cependant, aucun d'entre eux n'est assez précis, n'est assez granulaire pour qu'il soit mérité d'être marqué comme conversion en tant que tel. On va plutôt en créer un événement ensemble qui sera défini comme une conversion. Alors, on va en choisir un. Du coup, moi, j'ai peut-être commencé par, euh, par de la lead génération euh, parce que j'ai un formulaire de contact qui me permet de prendre contact et derrière, il rentre dans une séance de, de, de nurturing. Voilà. Donc, l'événement qui permettra de faire correspondre et de faire matcher cette euh, conversion, c'est de la page vue. puisque lorsqu'on remplit euh, ce formulaire, on se voit rediriger vers une page de, en quelque sorte, remerciement. Et donc là, ce n'est pas sur toutes les pages. Hein. On a juste une seule page de remerciement. Et dans mon site web, c'est celle-ci. Ici, on peut tout à fait laisser les paramètres par défaut. En revanche, ici, je vais moi changer d'intitulé pour avoir vraiment un... Un nom d'événement qui soit parlant pour moi. On va parler plutôt de formulaire. Alors ne laissez pas d'espace, hein. il faut toujours que ça respecte cette norme. Ici, hein, si je fais ça, ce n'est pas bon. Vous voyez Hop. Et on peut créer cet événement. Ok, parfait. Parfait. Alors, il faudrait attendre 24 heures pour que ce nouvel événement créé apparaisse ici. Euh, en revanche, on peut nous choisir de forcer un peu le destin et de remettre le nom de l'événement que l'on va choisir de marquer comme conversion. Voilà, c'est fait, nous avons créé une conversion sur la page d'atterrissage. Alors, on peut essayer de pousser la complexité un cran plus loin, admettant que toujours sur mon site web, et c'est d'ailleurs mon cas, je dispose des articles avec la possibilité de télécharger des guides, des templates. La difficulté ici, c'est que une fois téléchargé, je ne rebascule pas mon visiteur vers une page de remerciement parce qu'il était en train de lire un article. Donc du coup, on va aller enregistrer la conversion sur le remplissage de petits formulaires, ou même plutôt de ce « clic » et avec le visiteur qui restera sur la même page. On va voir maintenant comment faire cela et on va s'aider de ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire notre gestionnaire de balises, le fameux Google Tag Manager. Donc, on va créer une nouvelle balise. Alors, On sera toujours sur GA4, mais cette fois-ci, on sera sur la création d'événements sur GA4. On va l'appeler « Téléchargement doc. Donc à ce niveau, on va sélectionner la balise que l'on a précédemment rentrée. Euh, L'événement, on va le nommer cette fois-ci « Generate Lead » parce que ce téléchargement de fichier nous permet nous de ben, faire de la lead génération. Euh, on ne va pas s'embêter à aller peaufiner cela, ça fonctionnera déjà comme ça. Après, on va aller sélectionner un déclencheur. Euh, pour commencer, pour cet exemple, on va bien repartir de zéro et donc là, on va choisir de faire déclencher cet événement lorsqu'on trouvera un clic. On enregistre ce déclencheur. OK. On enregistre cet événement. Et attendez, vous allez me comprendre. Donc, nous avons bien créé la balise que nous souhaitait, Seulement, elle se déclenche à tous les clics. Et là, nous, on va chercher maintenant à travailler avec plus de précision puisque la finalité de cet événement, c'est de se déclencher que lorsque on télécharge un guide qu'on a proposé et donc, sur certains clics, hein, sur certains clics de boutons que l'on va ensemble essayer de déterminer. Alors, cette page-là correspond à celle-ci. OK. On va choisir de se connecter et de faire jouer l'outil de de prévisualisation pour aller tenter euh, de récupérer des informations qui nous, puissent nous permettre d'identifier le bouton que l'on souhaite et non pas le clic sur tous les boutons. Donc là, on est en mode test. Hein, on peut voir. Ici, ça correspond à cela. Et on va choisir de cliquer sur ce bouton télécharger. Alors, j'aurais pu rendre euh, ce déclencheur plus complexe en obligeant au préalable que ces champs soient remplis. Mais bon, on n'en est pas à ce niveau. Remettons-nous sur notre assistante. Et là, ce qu'on constate, c'est que ce clic ici a bien été relevé. On clique dessus et on va chercher dans les variables, hein, Damien, vous en avez parlé, des informations uniques qui nous permettent de distinguer ce clic sur le bouton. Et donc là, il se trouve ici, hein, c'est sans le, euh, la classe CSS du bouton. Et donc, on revient sur notre Goal Tag Manager, on revient sur l'événement qu'on avait précédemment créé et on va du coup maintenant le modifier, puisque on n'est plus sur tous les clics, on est sur certains clics et celle dans la classe CSS est égal à OK. Et donc à présent, lorsque j'aurai ce clic, alors n'oubliez pas ensuite d'aller pousser votre événement, pousser votre clic en le publiant et dorénavant, ce sera un événement qui remontera et de la même façon, vous pourrez sur Analytics et eh ben le voir remonter et le transformer en conversion. Alors, une fois que vous commencez à bien paramétrer votre compte Google Analytics, n'hésitez pas à aller vous balader dans l'onglet Rapport. Hein. C'est là où on va vous apporter de la donnée qui puisse vous permettre d'arbitrer les choix marketing à effectuer sur votre site web. Euh, un rapport que moi j'aime particulièrement, c'est celui sur les sources d'acquisition, qui nous permettent de voir d'où provient notre trafic. Euh, là, dans mon cas de figure, oui, j'ai du trafic référent. Hein. Alors, referral, c'est le trafic référent, celui qui est poussé par un autre site web. Ça a beaucoup de valeur en termes de référencement. Euh, par contre, là, ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est moi en faisant mes tests qui ai poussé ce trafic. On en a parlé tout à l'heure, mais vous avez également la possibilité de filtrer le trafic interne. Et C'est ce qu'on va effectuer maintenant. Euh, administration, flux de données. On va se rendre, donc nous c'est du web. On va choisir autre paramètre d'ajout de balise. Et on va indiquer que notre trafic interne, on souhaite le bannir. Et pour le trouver, c'est très simple, on clique sur créer. On va mettre un titre pour qu'il soit bien parlant. Et on peut aller récupérer notre IP sur ce site par exemple. Et à présent, le trafic interne n'est plus comptabilisé dans nos audiences. Et si d'aventure, vous trouvez présent parmi vos sites référents des sites qui n'ont rien à faire ici, comme pourquoi pas euh, des autres sous-domaines de votre site web. Vous pouvez les noter ici pour plus que cela ne soit le cas. Et d'ailleurs, euh, configurer vos sous-domaines si vous en avez, c'est possible ici. Et dernière marche à suivre pour bien filtrer et exclure le trafic de votre site web, pensez à vous rendre sur paramètres des données, filtre de données, trafic interne et enregistrer. Vous pouvez d'ailleurs constater que cela est bien effectif en vous rendant sur votre anglais Rapport. Là, vous voyez que vous avez des utilisateurs sur le site web. Vous pouvez voir sur quelle page ils sont. Ce qu'on va faire, c'est se rendre sur une nouvelle page. Donc, épisode podcast. Et là, vous pouvez le constater, cette page n'est plus remontée. Alors surtout, petit tip, ce que je vous recommande à faire, c'est d'aller dès à présent sur l'administration et aller créer une nouvelle propriété que l'on va appeler « AllDataGA4Lastrat Comme ça, ça vous permettra toujours d'avoir une propriété où il n'y a aucun filtre pour faire vos tests. Pour que cette propriété test puisse marcher, vous n'aurez plus qu'une nouvelle fois à intégrer cette ID à une balise Tag Manager sur votre gestionnaire de balise. Félicitations Vous savez maintenant mesurer les événements les plus importants sur votre site. Vous êtes donc capable d'aller comparer vos différents canaux d'acquisition entre eux. Vous savez maintenant détecter ce qui peut clocher dans votre expérience utilisateur en allant vérifier vos éventuels Navigateurs qui sous-performent vos éventuelles résolutions d'écran générant moins de conversion, ou vous êtes même capable de mieux connaître votre audience d'un point de vue démographique.